C'est la vous que vous êtes Je m'appelle Simon Bismuth, je suis batteur depuis, euh, depuis pas mal d'années. Donc c'est Hip Hop qui est un festival de danse qui se déroule sur une quinzaine de jours, mais voilà, il y a deux jours de compétition au lieu unique à Nantes c'est pour ça qu'on est là ce soir. Slaback c'est un live band qu'on a monté et où DJ OneUp qui est aussi résident de Hip-Hop Session depuis le commencement en fait, euh, il a toujours mixé sur cet événement et, euh, et maintenant on est là aujourd'hui après presque bah, 10 ans, on va fêter nos 10 ans avec Slaback aujourd'hui quoi. Alors c'est DJ, guitare, batterie et euh, depuis peu on travaille avec plusieurs saxophonistes mais la base solide c'est euh, vraiment guitare, batterie, DJ quoi. J'ai créé mon setup de cymbales, particulièrement pour la musique de battle. Avec des stacks pour avoir des sons très, très percussifs. J'ai une magnifique Ozone Ride custom, qui est assez cool parce qu'on peut la cracher. Et en même temps elle a un popping avec une grosse cloche et ça c'est assez important en b-boy break. B-boy break c'est ce qu'on appelle la musique pour le breakdance. J'ai aussi une autre Ride HH qui est, qui est superbe aussi, elle prend pas trop de place. Elle a des pings très définis. Euh, j'ai un Charlet Super Crescent de 15. Euh, il permet d'avoir euh, de la rondeur et en même temps euh, une attaque euh, assez puissante. Et j'ai deux stacks, euh, un Sizzler stack je crois de 16 et un Chopper de 10. Et ma crash qui est une FRX incroyable, car on peut vraiment prendre du plaisir dessus, les abonner et euh, ça ne prend pas trop de place sur le, sur le plateau. Quand on est derrière la batterie et qu'on joue, que ce soit dans un concert, dans un Capcom, sur une grosse scène, peu importe, de regarder l'attitude des gens et de se dire, voilà, euh, « Mon groupe participe à euh, une certaine transe chez quelqu'un. » euh, Et là, on est dans le cas extrême. donc on est, La musique a été, est faite euh, pour la danse, donc euh, allons-y. Et, et quand je vois qu'un danseur va remonter euh, ou passer au sol et, euh, et finir son passage, euh, évidemment qu'on va accompagner avec le jeu de batterie. On va surtout faire beaucoup de studios cette année. Bon, ce sera plus une année de production musicale, euh, d'enregistrement, euh, de création de nouveaux morceaux aussi. C'est important de s'en s'enfermer aussi pour nous, qu'on ait des nouveautés et des choses à proposer. Donc euh, ce sera une année de création pour SLABAC.